Bonjour, mon nom est Sonia Berlima. Je suis directrice générale et cofondatrice de la compagnie Access Stage. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vais vous parler un peu plus d'Access Stage, des services qu'on propose, puis de comment on pourrait vous aider euh, en tant que PME, en tant qu'entrepreneur justement, euh, à avancer dans votre business. Qui on est avec ce stage? On est en fait une agence de placement. Euh, on se spécialise dans le recrutement étudiant. Euh, on fait affaire à la fois avec des candidats qui sont locaux et aussi des candidats internationaux. Fait que dépendamment de vos besoins, on peut aussi aller chercher des profils de candidats à l'international. On vous propose des domaines de stage qui sont très variés. Euh, ça peut aller du marketing à l'informatique, en passant par le support administratif. Et surtout, on a une solution de recrutement qui est sur mesure pour vous, pour répondre à vos besoins. Vous vous demandez peut-être pourquoi recruter un stagiaire? C'est quoi l'intérêt pour vous? Euh, L'argument principal que nous donnent les compagnies qui font affaire avec nous, la centaine de compagnies qui nous a fait confiance depuis notre existence, c'est que recruter un stagiaire vient répondre tout d'abord et surtout à une problématique financière. Beaucoup d'entreprises veulent propulser justement leur entreprise à un autre niveau, euh, mais souvent ce qui fait défaut c'est l'aspect financier. Souvent ces compagnies-là n'ont pas les besoins euh, financiers, n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir justement recruter du personnel permanent. C'est là que notre solution de recrutement sur mesure étudiante vient aider justement ce genre d'entreprise, parce que nécessairement euh, faire appel à un stagiaire est moins coûteux que faire appel à un employé permanent. Mais au-delà de ça, euh, faire appel à un stagiaire, c'est faire appel à euh, un personnel qui est créatif, qui est surtout motivé. Euh, on parle de stagiaires qui proviennent de l'extérieur, qui proviennent de la France, de la Belgique, qui se déplacent ici au Canada pour venir faire un stage en entreprise. Donc déjà là-même, ça prouve leur motivation, ça prouve aussi leur capacité à s'adapter d'un environnement qui est toujours en évolution constante. Euh, aussi, ça vous amène un autre œil, une autre vision de votre entreprise. Euh, beaucoup d'entreprises qui sont dans l'import-export, justement, euh, font affaire avec des stagiaires euh, internationaux. Pourquoi Parce que le marché qu'elles ciblent, euh, par exemple, un marché étranger comme l'Europe, donc avoir euh, la vision, avoir la connaissance de ce marché par le bien d'un stagiaire, donc ça vient aussi euh, les aider, puis ça leur fait gagner aussi du temps. Euh, puis Encore une fois, notre service de recrutement est sur mesure, on s'adapte en fonction de vos besoins, euh, en fonction de vos spécifications. Beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau euh, des types de missions qui peuvent être confiées à un stagiaire. Vous avez peut-être besoin de développer euh, votre image de marque, peut-être besoin aussi d'analyser la concurrence, voir comment vous vous positionnez. Euh, vous avez peut-être besoin aussi de quelqu'un qui a des aptitudes à bien communiquer, puis qui, qui serait à même de représenter votre entreprise auprès d'autres entreprises, donc pour faire du développement des affaires. Euh, souvent en tant qu'entrepreneur, en tant que PME, on est inondé par tout le travail administratif. Ça pourrait être une bonne occasion de faire appel à des stagiaires justement pour pouvoir vous décharger au niveau administratif. Aussi, des entreprises prennent des stagiaires pour coordonner des projets. Donc, c'est le cas, par exemple, d'agences de communication, d'agences marketing, qui prennent des stagiaires pour coordonner l'ensemble des projets, faire le lien avec les clients, faire des suivis courriels, des suivis téléphoniques. Beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau du type de mission. Euh, première des choses, c'est vraiment de euh, parler avec nous, euh, puis vraiment de nous faire part de vos besoins, euh, et on va pouvoir s'adapter et vous trouver la paire de rare. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire appel à ce stage. Euh, L'avantage principal, je dirais, c'est vraiment le gain de temps. Euh, puis ça, c'est euh, l'une des premières réponses que nous donnent euh, les entreprises qui font affaire avec nous. On prend en charge la gestion et la publication des offres de stage. Euh, on fait le tri des CV. Euh, on fait des entrevues de présélection avec les candidats. On en sélectionne les deux, trois meilleurs pour vous envoyer justement les meilleurs profils. On a accès à un bassin euh, d'étudiants qualifiés, que ce soit au Canada, que ce soit à l'extérieur, en France, en Belgique, dans les Caraïbes. On a vraiment accès à un bassin d'étudiants qualifiés. Euh, on se, euh, on se euh, positionne vraiment en tant qu'expert du recrutement étudiant. Euh, on a des partenariats avec des entreprises euh, un petit peu partout dans le monde euh, qui nous permet vraiment d'être euh, en avant ligne puis de pouvoir proposer nos offres de stage euh, aux étudiants. Et aussi, euh, on vous propose un service de conseil et de coaching tout au long de la démarche. Euh, vous n'êtes pas livré à vous-même. Quand le stagiaire est présent, euh, vous avez notre support, on vous donne... Euh, la possibilité de planifier l'ensemble des tâches qui vont être données aux stagiaires. On vous donne aussi des canevas pour pouvoir suivre, coacher, encadrer votre stagiaire pour que cette expérience soit mémorable, pas seulement pour le stagiaire, mais aussi pour vous. Vraiment, ça va vraiment dans les deux sens, puis c'est un investissement dans les deux sens. Puis nous, notre rôle, c'est d'être là du début dès que vous nous contactez jusqu'à la toute fin du stage, puis s'assurer que vous avez vraiment un merveilleux suivi puis aussi une excellente intégration de votre stagiaire en entreprise. Combien ça coûte tout ça? Euh, le service de recrutement et de gestion des stagiaires euh, que nous, on propose avec ces stages, euh, il vous revient à 900 plus ces taxes. Vous avez deux moyens de pouvoir régler ce 900 soit on vous facture, ces services, ou soit on fait tout simplement un échange de services. Donc, dépendamment de ce que vous avez à offrir euh, euh, dans votre, euh, comme service dans votre entreprise, dépendamment de nos besoins, euh, on peut effectivement faire un échange de services. Euh, au niveau de la rémunération des stagiaires, elle n'est pas obligatoire, mais on suggère très fortement aux entreprises qui collaborent avec nous euh, de rémunérer les stagiaires. Pourquoi? Parce que c'est un élément supplémentaire de motivation pour eux. Donc euh, les stages de moins de deux mois, euh, généralement, euh, ça peut être juste le remboursement de la carte de transport mensuelle. Euh, plus on augmente par la suite dans la durée, plus la rémunération va être euh, importante. Pourquoi? Parce que euh, le stagiaire, après plusieurs mois dans l'entreprise, est vraiment à même d'être une valeur ajoutée à 100% et vraiment à même à vous apporter et puis générer vraiment euh, d'avantages, de, de, beaucoup d'autres avantages puis de réaliser beaucoup plus de projets. Donc, c'est ça le, la logique qui est derrière cette rémunération croissante. Fait, comme vous le voyez, de 2 à 4 mois, la rémunération est de ce qu'on suggère de 200 à 500 dollars par mois. Si c'est un stage de 6 mois et plus, c'est 600 dollars et plus par mois. Donc, euh, comme vous le voyez, euh, que ce soit le service de recrutement et de gestion qu'on propose, mais aussi la rémunération des stagiaires, euh, c'est tout à votre avantage euh, de bénéficier de tout cela et aussi euh, au niveau financier, c'est quelque chose qui va vous permettre en tant qu'entrepreneur, en tant que PME, de pouvoir vraiment propulser votre entreprise parce que vous allez accéder à un bassin de candidats qui sont qualifiés, qui sont motivés et qui sont désireux aussi de contribuer au succès de votre entreprise. Ça fait un petit peu le tour de, euh, de la présentation. Euh, ce que je voudrais dire euh, pour terminer, euh, c'est qu'on euh, on sera intéressé vraiment euh, à travailler avec vous. Euh, merci de prendre note de nos coordonnées. Donc, Vous avez notre adresse courriel, vous avez aussi notre site internet. Euh, puis, vraiment, nous, ce qu'on recherche, c'est des PME qui sont passionnés par leur domaine. Euh, on cherche des entrepreneurs, des directeurs, euh, des chefs d'entreprise qui ont envie de transmettre leur passion euh, à des étudiants, euh, qui ont envie de transmettre leur savoir puis qui sont aussi intéressés à en, en apprendre davantage de ces étudiants. Ça va toujours dans les deux sens, puis les témoignages qu'on a de nos entreprises puis de nos étudiants, c'est toujours des belles expériences puis, ça se termine des fois par des embauches aussi de manière un peu plus permanente. Donc, euh, c'est vraiment une expérience qui est enrichissante, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'étudiant. Si vous êtes entrepreneur, vous avez, euh, vous avez des projets à gérer, euh, vous êtes débordé, vous avez besoin d'aide, contactez-nous, contactez, contactez Stage, puis on va se faire plaisir euh, de vous aider, justement, en vous donnant accès euh, à des étudiants qui sont qualifiés. Merci beaucoup de votre attention, puis au plaisir de collaborer avec vous.